Bon, ben voilà, je l'ai chopé. Le fameux, celui dont tout le monde parle, le Covid. Le Covid, lequel, je sais pas, on ne m'a pas dit. Et du coup, je voudrais partager deux, trois trucs, des constats, des choses que j'ai constatées. Là, tiens, on va se poser un petit peu là. Ce, que, ce qui m'a vraiment surpris, je viens d'écouter encore une émission où il y en a encore qui se font tailler dessus. Euh, oui, quand il parle de ces thérapeutes et de ces coachs qui profitent du Covid, euh, en gros, pour s'enrichir, pour se créer des audiences, etc., etc. Si vous cherchez des informations sur le coronavirus, en quelques clics, ils apparaissent désormais sur votre moteur de recherche. Donc là, on a de nouveau le trio euh, qui passe sur la sellette régulièrement en ce moment, entre euh, Christian Talchaler, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casasnovas qui est en train de se faire tailler des caleçons dans tous les sens là. Comme Thierry Casasnovas vous propose de survivre au coronavirus avec une recette simple. Comment se protéger et survivre à, à, au coronavirus Simplement en bâtissant une bonne immunité. Jeûner et ne manger que des de fruits de et légumes crus. Et ce que je comprends pas moi avec ça, c'est que... Je veux pas dire qu'ils disent que des trucs bien, ou pas bien j'en sais rien, je ne suis pas là pour juger. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on peut avoir aussi notre propre libre arbitre et écouter euh, ces gens ou d'autres personnes et en tirer nos propres enseignements. Non, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. Et ils ne nous obligent pas à faire n'importe quoi. Personnellement, je reçois la revue du magazine Régénère de Thierry Gazas-Novas hein, où je trouve que les articles sont juste super. Et euh, je ne vois vraiment pas euh, le, le problème et pourquoi ils se font démonter la tête comme ça euh, surtout qu'on va leur reprocher après d'avoir euh, euh, fait une offre, une promo euh, pour des stages, euh, pour des formations. Enfin, j'arrive pas à comprendre où est le problème, quoi. Ça, ça me dépasse complètement, quoi. Donc, bref, voilà, je dirais juste, faites-vous chacun votre, votre propre idée, parce que là, on dirait que c'est un peu la ratonnade. Thierry Casasnova s'affirme aussi ne pas être au courant de l'enquête le concernant. Et je sais pas. Euh... Ce qu'ils font penser, mais ça me paraît vraiment euh, carrément exagéré. quoi. D'autant plus que de l'autre côté, comme je disais, moi je, je vis là le Covid, j'ai vécu le Covid et on m'a rien dit du tout, rien à prendre que dalle, rien du tout. Alors moi euh, bah, les symptômes que j'ai eu, ça a été euh, beaucoup de fièvre. 30, je retournais à 39-40 régulièrement pendant au moins 5-6 jours, je, me suis, je suis resté sur ce 39-40 ça m'a calmé. Quoi. Plutôt 40 que 39 d'ailleurs. Euh, plus des douleurs, beaucoup de douleurs physiques dans le corps, euh, dans le cou, entre autres, un truc vraiment étonnant, dans les cervicales, dans le cou, des maux de tête, le goût, l'odeur qui a disparu, alors ça directement, je crois, le deux, deuxième jour, vite, <tousse> loin, euh, et euh, la toux, je ne sais plus si je l'ai dit, la toux. Voilà, puis une fatigue, une fatigue, une fatigue. Bon, ça c'est pour euh, les symptômes. Euh, on est, ma compagne a eu aussi, euh, donc on a fait les tests, toute la famille, on était les quatre, ma compagne et mes deux filles. Euh, nos deux filles, un test négatif, ma compagne, un test positif. Et elle, avait, elle a eu aussi, mais beaucoup moins de symptômes, mais des euh, courbatures, euh, et maux de tête, perte de goût-odorat, un tout petit peu de fièvre. Donc voilà, ça c'est intéressant déjà euh, parce qu'au moins on l'a vécu voilà, là euh, d'intérieur. Et par contre un truc qui m'a vraiment épaté, et, et c'est pas du tout pour euh, critiquer, mais c'est vraiment en plus. Je fais cette vidéo moi pour partager, euh, parce qu'on n'entend pas forcément parler euh, de ça de la part de gens, euh, allez j'allais dire, de, de vrais gens, quoi. Parce que des fois on entend par un tel, il y a un tel qui a dit que un tel, un tel, un tel, ou alors encore mieux euh, les médias, les infos, et puis là voilà. Pas, on ne va pas développer là-dessus. Donc là, c'est vraiment du concret. Mais euh, ce qui m'a surpris, c'est que bon, d'un côté, nous, on habite en Suisse et on a eu un, un contact avec le, un représentant du médecin cantonal, qui c'était vraiment excellent. Toutes les questions qui ont été posées, rien à dire, vraiment super. super euh, Belle enquête, belle enquête. Euh, aussi par rapport aux gens avec qui on a été en personne contact, etc. etc. donc je ne développe pas là-dessus, ça a été fait, euh, J'ai rien à dire, bah, Voilà, c'est parfait. Hein, ils ont après appelé les personnes avec qui on a été en contact. Certaines personnes euh, donc pour les prévenir de se mettre en quarantaine, de surveiller les symptômes, etc., etc. Enfin, vous connaissez la musique. Quoi. Donc voilà pour la, la première partie. Donc Puis après, bah, évidemment, hein, isolement pour, tout, pour nous tous, hein, la famille, euh, quarantaine, isolement, etc. pendant 10 jours. Donc on en sort aujourd'hui, en fait, au moment où je suis en train de parler. C'est le premier jour de sortie de l'isolement. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais, je vais partager un petit peu euh, mon. Une expérience là-dessus, parce que je sais pas, peut-être que ça peut servir à d'autres. Et Parce qu'il y a quand même des trucs que je comprends pas. quoi. Euh, C'est que pendant toute cette période, donc où j'ai bien galéré, là, d'habitude je ne prends pas de produits, de médicaments, de rien du tout. Hein. C'est très très rare, ça fait super longtemps, voilà. bref, j'en ai pas pris. Mais là j'aurais bien été content d'avoir quelque chose pour m'aider et pour soulager, quoi, pour que ça aille mieux. Et ce qui m'a frappé, et je me suis dit, ça c'est quand même surprenant. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Je pose, quelque part, je pose la question. Je balance la question. Mais comment ça se fait que pour une maladie comme ça, donc là, le Covid, hein, euh, directement après avoir fait le test, je crois trois quarts d'heure après, il y en a un représentant du médecin cotonnette qui nous appelle, qui fait une longue enquête, qui euh, pose un tas de questions, enfin qui a passé, je pense qu'il a passé plus d'une demi-heure avec ma compagne, je ne pas de bêtises, et puis moi je l'ai eu après, il m'a appelé encore, on a passé peut-être un quart d'heure ensemble. C'est énorme, énorme. Mais par contre, j'ai eu zéro conseil informations, médicaments, produits à prendre, trucs qui pourraient me soulager, rien, nada, zéro. Et ça, ça m'a frappé parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, depuis gamin, dès qu'on a un petit truc, on tousse, on a un rhume, si on va voir un médecin, on repart avec une ordonnance, on a une liste de produits. Là, nada, rien, que dalle. Et en fait, les informations que j'ai eues, ben, je les ai eues par ma belle-sœur, qui est pharmacienne, qui a dit, oh, mais tu devrais prendre du Dafalgan. Euh, ça va t'aider, ça fait du bien, donc Dafalgan, Doliprane, hein. ce que j'ai fait d'ailleurs, et merci Dafalgan, merci Doliprane, <rire> ça, a... ça a été m'a... Ba... ça a été... voilà, c'était mon graal, mon... ma béquille. Et j'en ai pris <rire> du 1 g, là, 1000 mg comme on dit, ça m'a aidé. Mais ce que je me suis dit, c'est quand même intéressant, un truc qui arrête la planète entière, l'économie planétaire. Euh, par, par, par contre, par opposition, on n'a pas d'infos de, de soins, de rien du tout. J'ai une autre voisine qui travaille dans un hôpital, pareil, qui m'a dit, Eric, surveille bien les bronches qui se passent et tout quand même. Au cas où, tu prends un sirop, un mucolytique, je ne sais pas quoi, un truc qui fluidifie des mucosités, si, je ne sais pas si je dis juste. Mais voilà, c'est les deux choses que j'ai eues, et parce que c'est des proches et des gens que je connais, vrai, je n'ai pas d'informations. Donc bon, après, est-ce que c'est OK C'est normal, je ne critique pas, je dis juste que ça m'a surpris par rapport... Je, je fais attention à ce que je dis parce que dès qu'on dit un truc qui est un peu à contre-courant, ça y est, on est complotiste. Quoi. Et moi, je m'en fous pas mal de ces histoires de complotistes ou pas, en fait. Simplement que je, je pose la question, je me dis tiens, je suis surpris. Quelque chose qui arrête la planète entière. Par contre, on ne nous dit pas de prendre quoi que ce soit pour nous aider et nous soulager. Bon, bah, bon bref, OK. Ça c'est dit. Maintenant, euh, si vous qui m'écoutez, vous êtes en train d'arriver dessus, ou vous, vous craignez de vivre ce Covid, hein, qu'est-ce que je peux donner, moi, comme euh, conseil euh, euh, Je ne suis pas médecin, hein, d'accord Mais juste euh, ce qui peut donner un coup de main, je trouve, c'est de, plutôt que d'en avoir peur, de paniquer total, hein, parce que ça peut être paniquant avec tout ce qu'on entend comme information, on se dit, Oula, dès que je commence à tousser et que j'arrive plus à, tout, à, à, à cracher, à virer ce qui dérange, ça y est, je vais m'étouffer. Peut-être pas, peut-être pas. Par contre, ce qui va faire du mal, c'est toute cette peur qu'on emmagasine là-dessus. Et je pense que, si je peux donner deux, trois astuces là-dessus, la première, ça serait de, bah, quand il y a des symptômes qui arrivent, c'est d'observer, de, bah, de les laisser être, ces symptômes, c'est comme ça, de se reposer, de rester tranquille, et vraiment de prendre repos, repos, repos, tranquille, se faire du bien, quoi. Y aller mollo. Moi, personnellement, ça m'a bien aidé d'avoir le. Je parlais de Dafalgan ou d'Oliprane, donc pour calmer la fièvre et arriver à récupérer, arriver à dormir, arriver à avoir quand même moins mal, moins de douleur. J'ai utilisé des, des huiles essentielles. Et je dis ce que j'ai utilisé, je ne suis pas médecin. Euh, de la lavande aspic et du tea tree que je mélangeais un peu dans ma main et que je mettais sur la poitrine et sous mes pieds. Est-ce que ça change beaucoup les choses ou pas J'en sais rien. Je dis juste. Voilà, j'ai utilisé ça. Et puis, euh, j'ai utilisé beaucoup aussi quelque chose que j'enseigne qui est euh, le, le fly qui me permettait d'observer les sensations physiques, les douleurs au moment où elles étaient là. Et. Par contre, contrairement à nombre de situations où ça aide, ça calme au niveau des émotions, du mental et des sensations physiques, le fly, hein, ça aide beaucoup. Mais là, non, euh, les douleurs, honnêtement, je ne veux pas varatiner. les douleurs, les courbatures, ça n'a rien enlevé du tout. Par contre, là où ça m'a aidé, c'est que ça m'a aidé dans des moments de présence euh, ou des moments qui étaient longs pendant les nuits. Euh, par exemple, combien de fois j'étais réveillé et où j'avais un mental hyper agité. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est dû au produit, au dafalgon ou quoi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'avais un mental qui moulinait, qui moulinait. Et d'habitude, en utilisant le fly euh, ça, et, la, et les respirations, ah oui, des techniques de respiration aussi, en faisant des rétentions de respiration. Euh, ce que je fais, c'est que je vais regrouper toutes ces informations que je donne là dans un. Dans un document, je vais écrire ça dans un document qui sera téléchargeable dessous, un petit document PDF. Mais donc même les respirations là, ça n'aidait pas. Le fly ne calmait pas le mental, mais ça m'a aidé quand même parce que justement j'avais comme des fenêtres où d'un seul coup ça allait mieux, ça me permettait que ça se calme un peu, et ça me permettait de me rendormir après. Donc euh, voilà, Je résumerai tout ça dans un petit document, si ça peut être utile, tant mieux, je mettrai ça sous la vidéo, mais si euh, voilà, vous êtes en train de vivre ça, je pense qu'il y a plein de manières différentes de, de subir ou de vivre le Covid, heureusement pour beaucoup de personnes ils le vivent bien mieux que ce que j'ai pu vivre moi avec bien moins de symptômes, euh, par contre il y en a qui le vivent, qui le vivent plus difficilement. Euh, et Ça n'a pas l'air d'être lié, j'ai l'impression du moins dans ce que j'entends aussi autour de moi, ça n'a pas l'air d'être lié à, à notre euh, euh, santé physique, mentale, euh, ça a l'air d'être vraiment un truc un peu différent voilà, qui nous tombe dessus comme ça. Par contre, il y a quelque chose à en apprendre, à en retirer, et ne serait-ce que par le fait de rester tranquille, de se poser, de rester tranquille. Euh, et de se faire sa propre expérience, puisqu'on vit chacun notre propre expérience avec ça. Puis qu'une fois qu que c'est passé, bah c'est passé. Enfin, moi, je suis vraiment dans cette phase-là où euh, je ressors de ça et, et, et je ressens encore. Hein, il y a encore un petit peu de symptômes, mais rien par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, ça a été dix jours euh, difficiles, quoi, quand même. Voilà. Je ne sais pas si ça peut… Euh euh, intéresser d'autres gens de partager si vous vous avez des avis des expériences là-dessus qui soient constructives vous pouvez le mettre dans les commentaires sous la vidéo parce que quand on vit le truc on est bien content de trouver des informations puis surtout des trucs concrets chez des vrais des vrais gens quoi des gens avec qui on peut s'identifier donc euh, c'est le but aussi de ma vidéo euh, maintenant voilà les amis ce que je voulais partager